Bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Namdang et je travaille sur le projet Toward the Data Lake dans le cadre de l'opération Neocampus. Je suis supervisé par le professeur Olivier Test et le docteur François Thibault. Dans chaque projet, on trouve des données qui doivent être stockées et gérées. Dans Neocampus, on retrouve de nombreuses sources de données. En effet, on retrouve des données provenant de Neocampus avec euh, des relevés de capteurs, mais aussi des données provenant de projets comme le projet Autocampus euh, qui est un projet de recherche et innovation sur les véhicules autonomes. On retrouve aussi des données provenant de l'université Toulouse 3, Paul Sabatier, avec des données de capteurs aussi mais des données administratives, notamment des données du SGE et aussi des données provenant de la station météo de l'université sont présentes. On peut également trouver des données provenant des équipes de recherche de l'IRIT. Ces données peuvent prendre de nombreux formats. On a des données de type multimédia avec des images, mais aussi du son et de la vidéo. On peut trouver des données un peu plus informationnelles comme les relevés de capteurs sous forme de time series. Enfin, on peut aussi trouver des données beaucoup plus structurées provenant de bases de données relationnelles qui servent au fonctionnement des applications déjà mises en place depuis de nombreuses années. Il y a un inconvénient à cette grande hétérogénéité des données, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un système de gestion d'informations spécifique à chaque type de données. Cela implique d'avoir donc la possibilité d'avoir plusieurs fois le même système alors qu'il pourrait être mutualisé pour tous les projets. Une solution existe qui est le Data Lake ou lac de données en français. Pour ce projet, euh, j'ai proposé une architecture en trois zones. La première zone est la zone d'ingestion avec pour but d'ingérer la donnée de manière la plus brute possible. On veut pouvoir stocker n'importe quel type de, de données, mais aussi n'importe quel volume. La deuxième zone est la zone d'intégration de données. On souhaite prendre la donnée brute et la raffiner afin d'en obtenir une connaissance avec une valeur. Une fois raffinée, cette donnée est stockée dans le système de données adéquat et optimisé afin d'offrir ser le service le plus adapté aux besoins. Il y a donc un grand intérêt au Data Lake et qui est d'avoir un système unique euh, de gestion d'informations pour tous les projets. On peut penser notamment au projets de visualisation de données euh, pour du monitoring, mais aussi du stockage d'informations pour archiver et stocker les données nécessaires aux applications. On peut aussi penser à des projets un peu plus commerciaux, avec notamment de l'analyse de données visant les preneurs de décisions, mais aussi des projets d'intelligence artificielle avec des projets de machine learning ou de deep learning, qui nécessitent une grande masse de données. Je vous invite à suivre l'avancée du projet sur le dépôt GitHub et je tiens à remercier l'équipe SMAC de financer le projet.